Pour euh, encore favoriser le maillage de microcrête dans le territoire sénégalais, nous avons, il y a deux ans, eu l'initiative de créer euh, le Correspondent Banking. À ce jour, nous avons plus de 500 correspondants qui sont répartis dans plusieurs localités du pays pour offrir à nos clients plus de proximité et plus, plus d'accessibilité au service de microcrête sénégal. Le microcrête euh, va donc chez les clients, à l'encontre du client, aujourd'hui lui ouvrir des comptes. Pour mieux adapter les canaux de distribution aux clients, euh, mais qu'on donc à adopter certains de nos agences euh, des tablettes pour permettre à nos agents de faire des ouvertures de compte sur terrain. Donc aujourd'hui nous avons la possibilité d'ouvrir des comptes sur le terrain euh, via notre application Baobab euh, Pulse et très simple qu'on utilise. Et à partir de là on peut faire des transactions sécurisées et vous verrez même que c'est avec l'application biométrique euh, qui aujourd'hui sert d'identification de clients avec euh, cette application vous pouvez immédiatement identifier le, le client donc vous prenez la photo et vous prenez l'empreinte du client sans papier sans, sans paparas on arrive à intégrer euh, toutes les données dans la machine et à identifier les clients et qui pourra par la suite bénéficier de nos produits et services via Baobab, euh, faire des retraits, faire des dépôts, euh, payer des factures, euh, etc. Et donc il y a beaucoup de services qu'il peut, qu peut utiliser. Quand on a lancé euh, les réseaux Baobab, on avait cette inquiétude. Comment on va gérer la relation avec nos clients alors qu'ils seront devant une personne qui n'est pas à staff microcrête au niveau contractuel donc c'est précisément à ce moment qu'on a mis en place les, les centres d'appel. C'est très important de donner aux clients un moyen rapide, un canal, de contacter rapidement Microcreate si jamais ils ont les moindres soucis, la moindre doute. Donc dans les points Baobab, il est toujours affiché euh, le numéro de téléphone pour que tout client puisse euh, rapidement nous appeler. Au début, quand les clients n'étaient pas familiarisés forcément sur la démarche, comment il fallait faire, on a reçu beaucoup des appels de nos clients, qui euh, soit parce qu'il y avait des failles, et surtout parfois parce qu'il y avait des mécompréhensions. Il fallait mieux comprendre, mieux connaître cette innovation qui représentait les canaux Baobab.